Bonjour, c'est Cécile. Bienvenue dans un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vous présente un livre qui s'appelle « Je voulais juste te dire ». Ce livre peut être lu à partir de 13 ans et par les adultes. En fait, ce livre, c'est l'histoire d'une Américaine qui s'appelle Emily Trinko. 15 ans, en 2015, quand elle décide de commencer un Tumblr dans lequel elle écrit des lettres aux personnes qu'elle a perdues de vue, aux personnes disparues, euh, aux gens à qui elle n'a jamais osé dire ces choses-là. Elle écrit des lettres comme ça qu'elle n'enverra jamais. Elle les compile dans son Tumblr et en fait, assez rapidement, euh, des milliers de lettres d'anonymes viennent enrichir euh, son site et euh, des lettres qui parlent d'amour perdu, de, de personnes décédées, d'amis perdus de vue. Et en fait, euh, elle décide de regrouper toutes ces lettres dans ce livre, qui s'appelle donc Je voulais juste te dire. Donc ce sont, euh, ce sont des, les meilleures lettres, en fait, de son, de son Tumblr, qui sont compilées. Il euh, y a plusieurs chapitres, donc euh, Cher moi-même, Cher monde. Cœur brisé, une dizaine de thèmes qui sont, euh, qui sont regroupés avec des lettres sur ces sujets-là. Je vais vous en lire trois petites. Je vous préviens, il faut avoir la boîte de mouchoir euh, pas très loin. Cher, moi d'avant, ça va gâcher notre amitié. Il va te détester. Ça n'en vaut pas la peine. M. Ou alors... Kevin. Je n'avais pas si froid que ça. J'ai volé ton sweatshirt parce qu'il a ton odeur. J'aurais bien aimé pouvoir le garder. Une petite dernière. C'est très addictif. Quand on commence, on a du mal à arrêter vivre avant la fin. Ça se lit très vite. Cher Sally, tu n'es plus là, et j'aimerais autant ne plus être là non plus. Mais je sais que si je pars, personne n'arrosera les fleurs que j'ai plantées au pied de ta tombe. J'ai le sentiment que tout cela est ma faute, et ton absence me fait terriblement souffrir. Avec tout mon amour, H. Ce livre est très très bien illustré, en fait chaque lettre est vraiment mise en scène par des illustrations et aussi par euh, une typographie à chaque fois différente, des couleurs de fond différentes, des, des cadres, c'est vraiment euh, un livre qui est très très visuel et chaque euh, ambiance de chaque lettre est, est euh, enrichie par cette, euh, cette, cette illustration, la typo, etc. Il euh, y a vraiment des sujets très très différents et en fait tout le monde peut s'y retrouver parce que c'est vraiment... Euh, si chacun avait, avait euh, la possibilité d'écrire des lettres de, qu'on n'aurait jamais osé envoyer ou à des personnes disparues, voilà finalement euh, tout, le monde a, tout le monde a ces lettres-là quelque part en fou contre soi-même et euh, ça fait du bien de les lire en fait. C'est vraiment, euh, vraiment une lecture... Euh, salvatrice et en même temps c'est joyeux et euh, voilà c'est vraiment un peu un ovni dans les, les pour les ados et pour les adultes mais voilà ça fait du bien c'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui donc c'est à peu près à partir de 13 ans et, euh, et c'est pour tout le monde ne vous pas votre plaisir voilà merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book